La compétence raisonnée pour les aires et les périmètres. Déjà sur cette fiche, on constate que sur le côté gauche, il y a « donné l'air et le périmètre, alors qu'ici à droite, tout à l'heure, on fera « Calculer ». Restons pour l'instant sur « donné. Il s'agit donc de calculer l'air de ce rectangle et son périmètre. L'air, c'est quoi C'est l'intérieur. C'est trouver combien je peux mettre de centimètres carrés, comme ça alors, des centimètres carrés sur la première ligne, je peux en mettre 5. Sur la deuxième ligne, je peux en mettre 5 aussi. Sur la troisième ligne, je peux en mettre 5 aussi. Tout ça étant entendu que mon rectangle fait 1, 2, 3, 4, 5 cm de long. Et 1, 2, 3, 3 cm de hauteur. Ainsi donc, en comptant, je trouve que l'air de ce rectangle est de 15 cm et le périmètre, ça va être donc la longueur du contour 5 cm plus 3 cm plus 5 cm plus 3 cm. Je comptabilise 5 et 3, 8 et 5, 13 et 3, 16 cm. Pour l'air, on retrouve donc la formule R égale longueur fois largeur. Je ne mets pas de formule pour le périmètre, parce que le périmètre, de toute façon, c'est on ajoute toutes les longueurs. Il n'y a pas besoin de se rappeler de formule. Par contre, pour l'air, il va falloir s'en rappeler. Ici, 5 cm x 3 cm, ça donne 15 cm2. Je refais la même chose pour le carré en dessous. Le carré en dessous, je commence donc par chercher le nombre de centimètres, 1, 2, 3, puis la ligne du milieu 1, 2, 3, puis la ligne du milieu 1 2 3 donc en tout ça me fait une R qui vaut ici 9 cm2. Le périmètre, il suffit d'ajouter toutes les longueurs, en sachant que on retrouve ici un cm, j'ai donc 3. Plus 3, plus 3, plus 3. 3, 6, 9, 12. 12 cm pour le périmètre du carré. Pour le carré, on retrouve donc la formule pour l'air. Côté, fois côté. On arrive au triangle. Alors ce triangle, pour le périmètre, on va dire qu'il n'y a pas de souci, puisque j'ai compris qu'il suffit que j'ajoute les longueurs des côtés. Donc je mesure et j'ajoute. Pour l'air si je prends mon centimètre carré, je, ici 1, 2, 3, 4, 5, mais ça déborde un peu, ici là il n'y a pas de place. Donc si j'essaye de positionner des centimètres carrés, je vais avoir du mal à avoir pile le bon nombre de centimètres carrés. Mais j'observe que ce triangle, je peux l'intégrer dans un rectangle, et à ce moment là, en le découpant en deux parties. J'observe que le triangle vert, c'est la moitié du rectangle vert. À gauche. à droite le triangle bleu c'est la moitié du rectangle bleu. Ce qui signifie que le triangle global du départ c'est la moitié du grand rectangle. Or le grand rectangle, j'ai déjà calculé combien faisait son air. J'ai trouvé que ça faisait 15 cm2. Et bien ici ce triangle, son air, va donc faire la moitié de 15 cm C'est 7 et demi. 7,5 cm. Et ainsi, pour le triangle, ce côté-là, on peut l'appeler la base, et à ce moment-là, ici, c'est la hauteur du triangle, et on retrouve la formule pour l'air, qui est base fois hauteur divisé par 2. On a dit que pour le périmètre, il n'y a pas de souci, il suffit d'ajouter les longueurs de la figure dont on veut trouver le périmètre, sauf pour le cercle, parce que là, on peut pas prendre une règle et la mettre tout autour. Alors là, on va avoir une autre technique. Je prends, je considère donc ce cercle et sur lequel je vais mettre ce petit objet noir. Donc ici, euh, ce petit objet noir, il mesure la longueur du diamètre. Je vais regarder combien de fois je peux le mettre autour du cercle. Là, je peux le mettre une fois. J'arrive ici. Je peux le mettre une deuxième fois. J'arrive ici. Et je peux le mettre une troisième fois, et là, j'arrive presque au bout du cercle. Donc en fait, il faut que je le mette trois fois et un peu plus. Et ce trois fois et un peu plus, en fait, ça va être le nombre pi. Si donc j'ai un cercle, et eh ben, je vais pour trouver son périmètre, je vais commencer par repérer quel est son diamètre. Et à ce moment-là, son périmètre, ce sera environ trois fois le diamètre. Plus précisément, ce périmètre, il vaudra 3,14 fois le diamètre. Et encore plus précisément, si je puis dire, il va valoir pi fois le diamètre. Pour ce qui est de l'air, c'est-à-dire il faut trouver le nombre de centimètres carrés que je peux mettre dans ce cercle. Alors déjà pour le triangle, c'était pas facile. Pour le carré et pour le cercle, ça va être encore plus difficile. Pour le disque, plus précisément. Sauf que je vais construire un carré basé sur le rayon de mon cercle. Donc là c'est le rayon, rayon fois rayon, ça fait la mesure de mon carré, l'air du carré. et eh bien, observez bien, ce carré, je peux le mettre une fois ici en haut, je peux le mettre une fois ici en bas. À ce moment-là, il y en a un petit peu trop en bas à droite, il y en a un petit peu en haut à droite. Je vais le mettre ici, et en fait, il se trouve que ce qui était un peu en, haut, en trop en haut à droite, ça va venir remplir ici. Ce qui était un peu trop en bas à droite, ça va venir remplir ici. Et il se trouve que quand on fait des formules précises, on se rend compte que effectivement, l'air d'un disque, c'est environ trois fois l'air de ce carré. On retrouve donc la formule pour l'air d'un disque. L'air d'un disque, c'est environ trois fois l'aire du carré bâti sur le rayon, 3 fois rayon au carré. Plus précisément, ce nombre qui vaut environ 3, précisément c'est π. Et donc la formule c'est π fois rayon au carré pour trouver l'aire d'un disque. Au final, l'aire d'un rectangle, c'est donc le nombre de centimètres carrés à l'intérieur de ce rectangle. Et on en retrouve la formule qui est longueur fois largeur. De ça, on déduit que l'air d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. On déduit aussi que un carré ayant un côté de même longueur que son autre côté, son air est égal à côté fois côté. Pour un disque, quand on cherche l'air d'un disque, on va prendre environ 3 fois le carré du rayon, plus précisément pi fois le carré du rayon. Et pour le périmètre, il n'y a aucune formule à connaître puisque il suffit d'ajouter la longueur de tous les côtés, sauf pour le cercle ça ne tombe pas juste et on ne peut pas mesurer avec une règle droite mais il se trouve que le périmètre d'un cercle c'est environ 3 fois le diamètre, plus précisément pi fois le diamètre. Voilà